Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Donc, je voudrais vous parler d'un petit appareil que je trouve fort utile. C'est cette petite boîte que j'ai trouvée. Pour ceux qui utilisent une caméra dans l'Action Movie de chez DJI, vous avez ce style de batterie qui est fourni avec. J'ai trouvé ce petit appareil qui coûte très très cher. C'est une petite boîte qui est assez sympathique, assez sobre, euh, vous avez donc le cap qui est avec, vous, vous branchez donc ici, là c'est une prise usb classique donc ça rentre sur un pc ou sur une prise de chargeur de téléphone. Avec cet appareil il est fourni trois batteries identiques à celle-ci mais cette version ne sont pas des versions officielles des batteries de chez DJI, ça fait plusieurs mois que je les teste et j'ai pas eu de problème, de soucis avec, donc ça c'est la version originale, ça c'est la version qui est fournie avec le, le chargeur, et ici vous avez trois petites LED, une par euh, batterie en fait, donc voilà, qui relie quand c'est rouge c'est que ça charge, quand c'est vert c'est que la batterie est chargée, dans ce cas là vous pouvez directement l'enlever, moi en ce qui me concerne je les laisse dedans, c'est fermé, ça prend pas la poussière, ça tient dans une petite poche euh, ou dans un petit sac et au moins vous avez trois batteries, ce qui vous permet de tenir facilement. 3 heures euh, facile, euh, plus la batterie qui est dans la DJI avec laquelle je me sers pour euh, filmer, ce qui me fait au total 4 batteries, donc je peux filmer pendant 4 heures euh, sans interruption, euh, hormis le fait de changer à chaque fois euh, la, la batterie bien entendu. Donc voilà. Donc je tiens à dire quand même qu'il y a quand même des petites modifications euh, entre la batterie. Alors la batterie est officielle, on peut s'en apercevoir, le, le orange est un peu plus orange que celui-ci, mais bon, c'est pas trop dérangeant. J'ai pas testé l'étanchéité, mais je pense que ça doit être identique même si je ne l'ai pas testé euh, ça m'a l'air à peu près pareil de ce côté-ci donc vous avez ici une encoche métallique sur la batterie officielle sur cette ci, vous n'avez pas d'encoche de, de, de, métallique pareil pour de l'autre côté vous avez encore ici une encoche métallique là elle est simplement en plastique comme de l'autre côté en termes de, de capacité c'est identique en termes de charge c'est identique vous avez ici la possibilité de mettre deux cartes micro sd donc vous prenez par exemple une carte sd hop, et vous pouvez directement la fixer ici Voilà, mais on la met directement comme cela. Vous pouvez mettre jusqu'à deux cartes SD à l'intérieur. J'utilise vraiment autre chose pour bloquer mes cartes SD. Et ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Sur ce, ciao